Bonjour, moi du futur, c'est toi, ça fait dix ans. Je ne sais pas si tu si te tu, tu rappelles de cette vidéo, mais on l'a fait. Bon, dix ans, c'est un peu trop. Je ne m'imagine pas survivre tout ces temps. Je, je, je, je, je t'imagine mourir dans deux, trois ans, soit par une overdose, une hypothermie, manger par des loups tomber d'une un, montagne ou quelque chose comme ça, mais disons c'est trop. Hein? Bon, en ce moment, j'étudie français, la langue française, tu sais que, que ce n'est pas notre choix. J'espère que tu as refait tes études. C'était notre rêve d'étudier traduction ou interprétariat, mais... Il y avait des obstacles. J'espère vraiment que tu as refait tes études parce que je ne t'imagine pas comme prof de français ou quelque chose comme ça. Cette vidéo me stresse parce que le futur me stresse. Tu sais que, bon, je ne sais pas si tu as changé, mais tu sais qu'en ce moment, on ne pense jamais à demain. Que va-t-on faire après la fin des études que va-t-on travailler, je ne sais pas. Comment sortir de cette de cette petite ville de merde. Bon, pour le moment, on a la cité universitaire, mais après, comment on va, comment on va faire. Euh, on peut pas rester ici, sinon. Mais je vais vraiment te considérer comme un loser. J'ai peur que tu abandonnes tes principes, ou que tu changes ta nature. C'est parce que ça sera, ça sera vraiment grave. Euh, si tu es toujours en vie, j'espère vraiment que tu n'as pas subi à le mode de vie zombie, l'adulte zombie. Tu te réveilles à 7 heures, tu vas au travail, tu sors à 5 heures, tu mets un film et tu dors. Je ne veux vraiment pas imaginer ce mode de vie pour toi. Après 10 moi. Au revoir. J'espère que si Cher filma, merci de m'avoir écouté J'espère que ta vie sera comme je l'ai espéré Cher fait tire moi, fais moi, fais tirement Cher fitrement, fais moi, fais-moi